C'est pas assez violent tout simplement. Alors c'est la société française. On n'accepte mmh. pas, on n'accepterait pas ce qui se passe dans d'autres pays. Comme par exemple en Allemagne où c'est plafonné à 2600. Comme en Angleterre, en Grande-Bretagne, c'est 350 euros par mois le forfait chômage. Mmh. Débrouillez-vous pour retrouver un emploi. Alors évidemment, bah, les gens se précipitent sur le premier emploi qui passe parce qu'il faut bien manger. Donc il y a 3% de chômage. Mais il y a des travailleurs pauvres et il y a des emplois difficiles. On ne supporte pas en France cela. On considère que le droit au travail, c'est le droit de choisir son travail, et de ce côté-là, il faudrait réformer complètement Pôle emploi. C'est pour ça qu'en France, on n'arrive pas à régler ce problème du chômage de masse. C'est pour ça que les chômeurs se ramassent à l'appel, l'appel du 18 mois.